Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau gameplay sur Space Invaders version PS1. Donc Space Invaders qui est un, un jeu bien connu, sorti sur arcade, je crois, dans les années 80, 90, enfin 80, euh, début 90 je dirais, milieu peut-être. Et euh, bien sûr là avec des graphismes un peu plus 3D avec les performances de la PS1. Donc, voilà va être un petit gameplay d'une heure je pense, vu que là on va faire le jeu en expert euh, et euh, j'ai découvert, euh, découvert un petit truc à la fin, genre si vous avez juste le fait, fait le jeu en normal euh, j'ai découvert euh, des petits niveaux à la fin, enfin deux petits niveaux qui nous étaient offerts en plus dans le mode expert donc voici, euh, ça c'est l'écran pour chaque euh, pour chaque ennemi on va faire toutes les planètes du système solaire, comme vous pouvez le voir à gauche. Le type, c'est toujours le même, pour faire simple. Les messages, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est juste le special ability, c'est pour expliquer ce que feront les, les unités. Alors, ce jeu Matrix, c'est pour les musiques avec la musique, c'est techno, est simple techno, facile. Tellement années fin 90. Et le dernier. Voilà. Donc, il y a toujours un système de scoring. Hein. C'est pour ça que je ramasse même les, les bonus. Euh, là, raté. Et merde, raté aussi. Merde. Hop. Bon, bon. Donc je perds pas de points de vie. En expert, j'avais remarqué vu que j'ai beaucoup joué le jeu en normal. C'est l'un des jeux que j'ai fini le plus tôt, enfin le plus jeune. Et tout simplement, bah, en normal, on a 7 niveaux. Et euh, comme ça, c'est assez simple. Ouais, la... 7-8 ans, je crois que j'avais fini pour la première fois. Et puis, bah, vu que c'est un peu le même gameplay, le gameplay 2D, qui en plus ont peut teaser les Merci. Voilà on a quelques bonus de plus que la version arcade à nickel, le double shot, le bonus le plus utile, si vous l'avez remarqué je ne pouvais tirer un missile qu'un par un. là maintenant je peux tirer deux missiles, enfin je peux faire afficher deux missiles en même temps, bon là ça, ça ne s'accumule pas, c'est juste des points bonus, et euh, tous les cinq niveaux, il y a des, euh, des vaisseaux qui vont. Un niveau vaisseau pour récupérer euh, deux points de vie, euh, enfin deux points de vie de temps en temps en normal et un point de vie en expert. Sinon c'est juste des points après. Après notamment. Euh, il y a toujours l'extra life comme d'habitude après avoir tué les 5 premiers. Et euh, là notamment en normal on pouvait récupérer sur les points euh, des une vie en plus. Ah si, je crois que j'allais pas l'avoir. Oh non, je vais mal lancé. Alors l'expert descend un peu plus vite, et euh, ils, euh, ils vont un peu plus vite. Ils vont un peu plus lentement je trouve, enfin, ça va un peu plus vite. Euh, ils vont un peu plus vite rapidement, donc en gros plus je suis d'ennemis et plus ils vont vite. Voilà ce petit bruit aussi c'était quand je gagnais récupérer une vie. Je sais pas, 50 000 points j'ai l'impression. Donc oui quand le... Hop. Voilà c'est pas grave. Quand l'alien se sent seul bien sûr, il sort tout ce qu'il a. Et ils sont beaucoup plus agressifs Alors, euh, en expert et voilà, comme là. Ils vont beaucoup plus avoir tendance euh, à tirer dessus dès que t'es en dessous qui est logique dans un sens. Parce normal ils n'ont pas forcément pensent à être un sur 3 ou 1 sur 4 par exemple. Et voilà, pendant qu'il tourne avec un petit time stop. Voilà, c'est à peu près tous les bonus. Un shield, le double attaque, euh, le bonus vert qui me permet d'avoir euh, l'attaque spéciale euh, juste avec un ou deux kills. Alors s'il n'est pas fini, euh, il vous permet de le remplir d'un coup. Et euh, le, le, bon, voilà, le bonus vert. Voilà, comme ça, je vous le présente. Et le bonus jaune qui va me permettre de rater le temps. Donc, beaucoup plus simple que... Beaucoup plus simple que le Space Invaders L'arcade, enfin, donc, il y a un peu plus de bonus. Mais bon, pour l'époque, on a un de jeunes voilà. je comprendre aussi. Il fallait rebooter des choses. Alors, on n'allait pas sortir un spécializateur habituel. Voilà, il y a même des boss. Il y a des boss. Hop là, esquive. Allez. On dégage. Non Voilà. Hop, on dégage. Parce qu'en gros, là, si on reste en dessous, on se fait buter. Je connais par cœur le jeu. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Allez. Et maintenant. Allez maintenant. Le mieux c'est de le toucher deux fois mais ça veut pas aujourd'hui. Oui sinon vous pouvez le buter comme ça en mode Hop. Allez viens. Bien. bien. Bien. Et voilà. Alors euh, à chaque niveau vous avez un boss. Plus ou moins euh, facile à battre lui il est un peu chiant pour euh, faut pas trop perdre de vie de points de vie dessus alors euh, les premiers spéciaux en quelque sorte sont juste euh, des attaques euh, en gros dites vous que les attaques sont pas forcément comme vous l'avez vu les attaques sont pas forcément tous destructibles désormais. genre les, les bleus ne sont pas destructibles eux leurs attaques sont destructibles mais au bout de deux fois comme euh, comme euh, avec leur armure en fait de les voir oui on c'est un projectile avec un bouclier autour voilà euh, je peux pas le détruire donc vaut mieux juste que je reste au milieu et euh, ceux des rouges ou ceux des jaunes je les détruis sans problème pas je crois que commencer par là voilà avec ça quand j'étais petit bien sympathique à ce niveau là quand j'étais petit j'ai perdu pas mal de vie vraiment le premier niveau quand j'étais bien entraîné entraîné dessus pour ça que je très bien le niveau 1 aussi parce que le boss du niveau 1 il m'entraînait pas mal de fois tout simplement sur mon frère il arrivait mon frère et mon père ils arrivaient à le faire d'une traite et moi je t'en te dire non moi ouais, ouais, je veux le faire aussi d'une traite à chaque fois je perdais au moins 3 vies dessus <rire> trop agressif comme dans comme dans Neo, que je suis en train de faire en ce moment c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo vraiment. avec la sortie de Elden Ring en même temps sur les big game store ils ont sorti Nioh voilà. ah nickel je pourrais vous présenter représenter en gros dites vous aussi euh, le spécial de chaque euh, de chaque ennemi quand on en faisant tous les 4, il est différent. Alors là comme vous avez vu en gros il va cibler euh, les 4 ennemis que vous avez, avec lesquels vous pouvez avoir un bonus en fait. Et même plusieurs en fait. Et il va essayer d'en cibler au moins 4, voir ça ah non, il est d'en cibler euh, que de la même famille principalement surtout. Le... Une petite pause pour pas se planter ça vient le stress les objets j'ai l'impression qu'ils restent moins longtemps par terre en normal alors par exemple notamment là si il y a des fois ils peuvent vous faire pop un, un time stop et c'est là où c'est plus utile de l'utiliser de pendant l'apparition la, que pendant la fin d'un niveau et euh, du coup faut quand même attendre un petit peu le spawn des ennemis c'est là où il faut le prendre assez rapidement quand même alors qui c'est qui va viser voilà là il vise que les rouges par exemple bon, une, il va viser les, les ennemis de même couleur où il y en a le plus. En fait, C'est ça. C'est des missiles. C'est des missiles Swarm. Ils portent un bon, un bon nom américain. c'était le niveau pour enfin pour vous le donner au moins une fois et pour vous le présenter. Il nous faut vraiment s'amuser à se les faire un par un ou à se les garder à la fin. là je l'aimais beaucoup que ouais. là j'arrive pas forcément à perdre beaucoup de points de vie surtout sur sa dernière phase que j'arrive à perdre de points de vie mais il fait la même phase en gros sa troisième phase c'est la même phase que le boss juste au projectile ils sont, ils sont pas fous ah dommage parce que là en gros euh, je pouvais carrément le faire passer de la phase 1 à la phase 3 si je... hop allez allez voilà. Et voilà. En gros là, juste avec cette forme là, il va juste descendre sur vous très rapidement, beaucoup plus rapidement que le boss. Hein. Hop. Et voilà. Donc okay, go Uranus, oui. Avec le bloqueur. Vous allez voir. Pas sympathique comme perso. Mais bien bien en merde voilà oh la musique de ce niveau par Matrix 100. hop là okay, okay. oh Non, oh le heureusement Allez. Il est très bien parce que le bloqueur vu que quand il est en phase de blocage il permet d'être encore un peu en vie en fait Et du coup bah, l'autre alien il se met pas tout de suite en speed comme s'il était tout seul ah. Je pense que j'aurais attendu encore une seconde de trop, je pense que je l'aurais pas eu. Euh. Droite. Ouais, nickel. Oh là là. Cette précision. D'abord à droite. Bon, c'est pour ça la première. Façon, la première ligne que j'essaie de détruire, c'est celle de, de droite. Allez. Alors ça reste vraiment 3-4 secondes. Alors pas 6-7 secondes je pense. En, en normal. Okay, ben, j'ai fini du coup, le niveau expert j'ai fini euh, les trois jours pour la première fois en 20 ans de jeu <rire> et, euh, et du coup ben, j'ai découvert les deux derniers niveaux en plus et euh, c'est bien sympathique ça crée des couleurs. Alors là, c'est juste dommage parce qu'on est sur. Euh, ce que je m'en souviens encore très bien. <rire> ah, tout est tellement enjoué. En gros, c'est un énorme faisceau laser qui fait toute une colonne en fait. Le bonus. Il y a un moment, je pourrais. C'est complication. Déjà, on va ça. Allez, faire ça. Non, pour une fois, donne-moi un bouclier, chien. Ah, voilà, je m'en doutais. Au bout d'un moment, ça descendait trop vite. Il faut récupérer tous les bonus comme dans un call-off. Allez, voilà. Double shot avant, mais bon. Allez, tout à l'aide Je peux faire plusieurs lignes en même temps mais. Oh je réussis encore à perdre ma. Je n'y croyais plus. Pire moment pour passer, mais bon. ce niveau je le fais tranquille mais bon bah on expert. les petits imprévus allez oh non ça c'est le pire à cause des caisses t'as vraiment qu'un pixel et si tu t'y tires pas au bon moment ils vont tourner tu pourras pas les toucher oh là là quel indigne voilà Avant le boss. Petit boss bien sympathique, très facile à faire. En deux phases. Voilà. Là je pourrais le tuer. Ça arrivé de le tuer. Hop, petite esquive. Après, genre j'ai l'impression que sur l'émulateur il prend beaucoup plus de, de dégâts aussi. Ou alors c'est peut-être le mode expert, je sais pas, qui le, lui donne moins de vie. Mais euh, quand j'étais en normal et sur PS1, il avait beaucoup plus de points de Oh, cette musique techno! Bien sûr. Sur Saturne. alors ceux-là ils sont ultra chiants. Mais le boss est ultra simple. en diagonale tu peux pas détruire leur, leur projectile donc en gros ils arrivent à tirer sous les caisses il faut rester toujours mobile et bien faire attention au tir surtout quand c'est le dernier quand c'est le dernier c'est vraiment un émesis ça vraiment il n'y a pas besoin d'être en, en expert pour pouvoir se faire buter avec, euh, contre lui <rire> c'était vraiment un de mes niveaux je crois qui, qui m'a bloqué dans le petit en R400 quoi. le boss aussi ouais, le boss surtout le boss qui m'a déjà les <rire> déjà les les dix niveaux déjà avec ouais, qui ont buté assez facilement alors vu là on arrive presque à 10 vies, c'est le moment où bah, après en normal on était on pouvait farmer peut-être jusqu'à ouais. Non, on est à peu près à 10 vies aussi, 10-12 vies. On était maximum à 13 vies. Et le truc que j'adore sur. Euh, hop, voilà, le, le boomerang Vraiment très bien animé. Vraiment, c'est trop marrant. Faut juste faire attention parce que le boomerang, il, il vous empêche de voir euh, les projectiles ennemis. Enfin, il fait tellement de débris, euh, de dégâts sur les membres ennemis que. Euh, Regardez. La pluie La pluie Non Au moins il y aura. m'aura pas eu. Très dur cette phase. Surtout quand là il est. Je pense qu'il aurait fait un aller-retour il était à hauteur. Bon après j'avais le bouclier, donc il pas tué, il serait mort pour rien. En mais... face de tranquillité, bien sûr. Avant de repartir, avec la techno de ouf. <rire> C'est ça que j'adore dans le jeu aussi. T'avais vraiment le petit moment avec juste des vaisseaux en mode. T'entends juste les vaisseaux passer. Et puis vraiment la techno qui reprend dès qu'il y a les ennemis. Ah! Ouh là là, heureusement que je l'ai récupéré entre deux. Voilà. Ouais. Oh là là, quel indignité! Oh là là! Oh, Dommage. il a réussi à esquiver mon tir avec un de ses tirs. C'est beau quand le jeu il arrive à réagir comme ça. Allez, petit, petit time stop. Voilà. Allez, on allez descendre d'un cran. Oh le bâtard. Lui, il m'énerve à chaque fois. Je crois qu'on est manche 8 si je me souviens bien. Allez, bien bah, Bien sûr. Ouais voilà on était manche 8. Celui dans le coin à gauche je le déteste. vraiment... Il descend très rapidement en bas. Là en plus on expire, à descend encore plus rapidement. Voilà, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà, heureusement. Voilà, le niveau qui est fait pour. Je, je sais pas comment j'ai esquivé ça esquive oh non le pixel pixel qui ne le donne pas voilà ça passe pas le boss ça va être marrant le boss alors là vous voyez à droite ça c'est un rayon qu'en gros il reste voilà en se tournant sur la gauche il va tirer en fait en gros il tire un rayon euh, horizontal, enfin bien vertical, et là c'était des missiles à tête chercheuse que je viens de détruire et c'est le en gros c'est ce qui quand on était plus petit c'est ce qu'il fallait détruire en premier mais euh, bon avec le double shot j'ai vu euh, avec 20 ans d'expérience maintenant que tu pouvais faire les deux en deux spies et en gros entre chaque phase il se régénérait aussi c'est un, un boss bien dur bien dur Alors euh, vraiment sur l'émulateur, je trouve vraiment les boss ultra ça c'est... avant sur euh, sur le jeu vraiment c'était des sacs à PV. que ce soit euh, genre vraiment euh, le nombre de missions genre c'était pareil hein, genre avec double shoot euh. après je sais pas c'était peut-être le fait qu'on soit en 200... Euh, sur des écrans cathodiques et, et... que ce soit moins rapide du coup je sais pas parce que là du coup je suis sur un écran euh, 75ms enfin, ouais mais ils millisecondes, 75ms Donc, euh, avec derrière, ça le ouais, pas bien sûr. Mais avec les propos, voilà. Alors eux, c'est les pires, hein. nous, voilà, je, me, je, me je viens de me souvenir de comment on les appelait quand on, les, quand on était petits, c'était les pivers. C'est simple, ils s'amusent à te faire pleuvoir comme là, en fait. Bon, là, bien sûr, c'est pire en normal. Et les gens en normal, ils te faisaient pleuvoir des gouttes euh, comme les monstres rouges, là, vous voyez. Et en plus... Voilà, il vient t'emmerder en bas. Ça va, frérot On prend le thé Non Allez, ça dégage. Voilà, c'est juste comme ça. Bon, voilà, ils vous mettre plein de niveaux avec, voilà. Et il faudra les esquiver pendant que vous tuez leurs copains. Par contre, meilleur bonus, hein, bien sûr. Il n'y a aucun... Hop, la petite esquive. Il n'y a rien à dire là-dessus. Meilleur bonus. L'acide, cloude... Le nuage d'acide. Voilà. Permet de récupérer autant. Oui, oui, vous pouvez descendre. Regardez, frérot. Hop là. Les boss là aussi était bien chiant, en vrai tous les boss étaient un peu chiant à leur manière quand j'étais plus petit mais bon bah, là vu qu'ils ont réduit leur PV de ouf ou si, euh, ça, si le fait d'être sur des, des machines plus performantes que les PS1 de l'époque fait que ce soit plus rapide pour les buter, que ce soit pour tirer ou pour les buter. seul moment où c'est bien de tirer entre les ennemis, c'est quand il y a un vaisseau qui va passer juste au-dessus des... voilà, la petite vie en plus oui, le speed, je sais speed, speed, boy allez, hop, ça s'arrête alors oui, le... moi, je <rire> connais le niveau oui, par contre, on peut les éliminer pendant qu'ils descendent c'est risqué parce que ils mettent vraiment peu de temps à descendre Surtout s'ils sont déjà bien, bien descendus. Ils mettent pas de temps à descendre. Allez, un petit time stop. Là, ça va faire du bien. Pendant votre petite rotation. C'est pour ça qu'ils sont un peu difformes. C'est gentil. C'est le dernier, mais c'est gentil. Ce silence de mort à chaque fois. Quand il y a plus d'une, ça me fait mal. Non, moi, je trouvais ça trop marrant quand ils avaient fait le, les entrecoupages avec des moments son juste avec les fits. Oui, Non, mais c'est très bien, parce que j'avais à peu près prévu. Hop là. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est là où il, il y a des fois ils sont un peu bêtes. Il pense pouvoir descendre entre deux, euh, entre des caisses, mais non, je, je, je ne pense pas qu'il puisse descendre entre des caisses. Peut-être qu'ils la détruisent, ou qu'ils lui font un dégât, mais euh, je ne crois pas qu'ils lui font de... Il traverse, il arrive à, à se mettre au sol. On va vérifier. Hop. Allez, le boss. C'est simple, lui il va utiliser les protections pour pouvoir tirer son barrage de missiles. Donc pour l'instant, là on le touche pas. là aura... Il est un peu plus. Au niveau des PV, celui-là il est un peu plus réaliste. Mais bon voilà, là vous allez voir la dégringolade de PV. Voilà, <rire> ça c'est pas réaliste par contre. <rire> ça m'est jamais arrivé de finir avec deux plateformes. <rire> Genre à chaque fois j'avais au moins deux, trois plateformes au moins de détour. Et ce niveau-là, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment LE niveau où on a tous bloqué, mon père, mon frère, c'était trop marrant, avec cette musique, bien sûr, voilà, parce que bien tout simplement, c'est la pluie tout le temps, voilà, il faut faire du micro déplacement constamment, et sinon, bah, genre, euh, tu te prends tout. Et en plus, voilà, en expert, euh, enfin, en expert comme en normal, ils s'amusent à te tirer dessus. Bon, ouais, c'est normal, je me suis raté. Mais vraiment, ils envoient 2-3 projectiles en même temps à chaque fois. Ah, ça va prendre plus de temps. Oh là là, mais la pluie qui me met sur à... à droite. Voilà, et comme euh, ceux du niveau 4 là, ceux qui tirent en zigzag hop, ceux qui tirent en zigzag leur boule de mort là, elles peuvent me elles peuvent me toucher en dessous Nick, en dessous les en dessous les protections la petite esquive ah ah mais je ne pouvais plus bouger. <rire> Heureusement que j'ai des vies d'avance. Il voilà. n'y que quand tu les tues avec des spéciales qu'ils n'activent pas leurs trucs. Il y a petits côtés techno-rock. bon, ça, c'est les années 90, Ouais, ouais, ouais. Ah. Non, non, j'ai autant raté ce que je voulais que... Aïe, aïe, aïe, j'ai tout raté. Ce niveau, c'est le niveau de la source. Alors tu n'as pas de protection, tu n'as rien. <rire> Déluge de sauce. Ah, pourquoi tu venais pas de l'autre côté Aïe aïe aïe. Ah, et par contre, c'est là où c'est le pire bonus. Ça va, mais c'est le pire bonus. Franchement, c'est un niveau d'enfer. Genre as vraiment les pires ennemis avec le pire bonus. Allez, au moins j'aurai ça. Et oui, heureusement qu'ils ont mis. Bon, euh, là je, je crois que je vais mourir à, à gauche. <rire> Ils étaient trop descendus. Ouais, voilà, au moins une issue en plus. Voilà. Oh le génie. Coup De bol entre génie et coup de bol. Ah, oui, j'ai qu'une balle, faut pas que je me loupe. Ah, oh, bah si, je me suis loupé. Bravo, Bravo Destroy. <t 'en> euh, il y toujours moyen de rattraper. Allez, voilà. Au moins avoir les deux balles, ça permet de sécuriser. Là je sécurise, la de putain. C'est vraiment arrivé à chaque fois dernier ennemi plus haut, c'est long. Il ah, faut que j'aille le petit ça en bas. Allez, allez, allez. Euh... du bleu qui a protégé la bouboule du blanc, la bouboule blanche, allez nickel, on se remet bien, le stress est passé, allez. voilà, c'est un peu utile mais pas comme ça, allez. Euh, non, Ah nickel, enfin, je ne demandais plus que ça. Alors en gros, là, quand vous les butez comme ça, en gros, voilà, ouais. Elles auto pop direct et en plus, elles restent sur place. Vu qu'en gros, elles se dispersent à partir du point d'où ils sont morts. Hop. Et elles les montrer Ah bah ben Voilà, voilà. Et on peut détruire directement les 5 et les empêcher de pop. Avec le time stop, ça c'est pas mal. Même... Ah, le time stop plus le double, le double shot, bien sûr. Sinon, ça met bien plus de temps avec le shoot normal. Voilà, voilà le pire. Voilà. C'est que tu penses, tu te dis, allez, là, ça va faire 2 kills, 3 ça en fait un. Tu te tais. Mais ils ont voulu deux au moins. Hein? Et le pire en plus, comme ça on te laisse les meilleurs. Non mais.. <rire> Vraiment le, le pire bonus. Hein. Allez ouais, sinon. ça euh, aurait bardé. Hop, voilà. Allez, toi viens, voilà. Allez les boss. Ces boss-là aussi étaient bien chiant essayer de monter toute leur phase mais en gros on peut en gros on peut aussi s'amuser à les farmer en fait voilà alors vous voyez là en haut ils sont tous, vu qu'ils sont toujours tous les voilà on va leur faire passer en phase 2 Je veux pas leur faire. En fait, les faire passer en phase 3, ça va être compliqué. Enfin, c'est là où ça les rend les plus compliqués. Hop. Allez, lui on tue. Ouais, non. Mais voilà, là il lui reste un HP et voilà la troisième phase. La pire de toutes, puisque là il faut réussir à se mettre en dessous de lui ou à préparer son mouvement. Prévoir son mouvement pour qu'il. lui tire dessus juste au moment où il va arriver sur le missile. Vénus, Ah cette musique. Ça c'était. Pour moi c'était vraiment le dernier niveau. Alors vraiment.. Euh, quand j'avais fini. Je crois que j'avais un moment. Je avant le divorce, les parents. Hein. Aïe ah, voilà. Avant le divorce de mes parents, bah, j'avais plus de la PSA, après euh, je crois qu'avant avant, c'était vraiment le niveau que j'arrivais pas à faire. Et je me souvenais, quoi, étant le dernier niveau, mais bien sûr, c'est le niveau sur Voilà. Et en gros on peut les buter deux fois. Et euh, Par contre eux, ils sont très chiants, mais meilleur bonus. C'est pour ça qu'à la différence des, euh, du niveau d'avant, où c'est vraiment les pires, avec le pire bonus, eux c'est le meilleur bonus. Voilà. Et juste en tue d'eux. Bon là je les ai ratés comme un cuck. J'ai tout raté. Hein. Voilà. Voilà ça. Voilà. Moi je me cache. On va attendre euh, s'il n'y a pas un vaisseau spatial qui veut bien passer. plus vous pouvez tirer c'est le meilleur voilà. plus on passe on passe par-dessus les... les attaques ennemies mais par contre vraiment faut faire attention au moment où vous voulez buter cela et c'est là où il faut avoir le double shoot. C'est vraiment... C'est la panique à chaque fois. La panique. Allez, au moins j'aurai le double shot. Il faut pas mourir. ça aussi et puis pas bon oh, ouais. même faire un game en moins je pense pas si on aura pu faire un meilleur game pas... allez petit moment de pause. Je suis coincé. Oh, Donne-le moi <rire> Je ne l'aurais jamais Allez hop, voilà, au moins on élimine deux lignes en un coup. Voilà, pareil. Please oh, Pourquoi je me donne le pire Voilà. Voilà. Le bleu. Mais non ah, voilà. Quelle indignité Ah là, voilà, enfin On va pouvoir se faire le boss tranquillement. Mais non <rire> C'est pas possible <rire> Vraiment oh, bon, On revit comme quand je jouais quand j'étais petit, quoi. c'est bien. Galère que c'est. Voilà. Le bleu. Voilà, parce que des fois il tombe.. Oh vraiment. vont tomber un millimètre à côté de là où vous tirez. C'est vraiment le pire que je trouve avec... Eh bien bien sûr, j'aurais pas dû faire le retour mais j'ai fait le retour parce que je me suis fait bait cause du vaisseau Aïe aïe aïe, l'erreur Voilà. Mais bon, il pour récupérer tout Et voilà, du coup là ils les mettent à la pire place donc bon. Ça y met bien du temps à baisser. Ah, l'esquive plus récupération, coup de balle. Please Ouais, merci. De balle. Allez, et c'est la chenille qui redémarre. Bien sûr, moi c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais petit. Ce sera toujours la chenille qui redémarre. Quand je vois un boss boss, c'est une belle chenille qui redémarre. Hop oh, pardon, attention, elle redémarre. Voilà, on se planque bien dans le coin, le pire coin, hein. franchement, personne ne pense se planquer là, mais ça passe. faut juste faire du, faire du mal à toutes ces bouboules. J'ai raté sa bouboule. J'ai raté, raté sa bouboule. J'ai raté sa bouboule. 3, 4 coups dans sa bouboule. Si j'arrive à la toucher. Voilà. J'ai touché sa bouboule. belle petite chenille qui te charge oh là, ce sera pas mon meilleur temps <rire> et voilà, ça c'est pour moi le dernier niveau en normal la terre avec un ennemi bien sympathique encore Hop. avec lui ça peut le faire, il a pas de le... Vous voyez, genre, lui, <rire> c'est comme le... Ouais, c'est comme le... C'est comme le... Le monstre du niveau 3. Si vous vous souvenez, c'est celui qui, quand vous le tuez, il fait pop autour de lui euh... Euh... des reflets de lui en quelque sorte. Je suis dans une ED. Bah oui Genre je voyais le truc se faire, juste en mode fait je, je, je... Je vais pas m'en sortir en fait. Voilà, quand même. Et ça c'est juste parce que je n'ai pas le double tir. Du coup je me planque. Oh là là, j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Oh là là, je ça. Quelle indignité. Voilà, nickel. On va se remettre bien au niveau défense. Ah, lui, il me met dans la sauce à chaque fois. Voilà, prenez-vous les. Bon, voilà, par contre, son, son bonus est très bien aussi. Voilà, nickel. On va pas le vaisseau. Voilà. Plein de petits boomerangs, bien sympathique. Voilà. Voilà. Ah nickel. Je ne demandais plus que ça. Non, on va pas aller en dessous les balles jaunes quand même, ce serait bête. Voilà. Hey, hey, C'était plus simple il y a deux jours. <rire> Avec nos petits vaisseaux voilà. vous comprenez pourquoi je dis une pause <rire> je pense à au bout moment, vous comprenez hein même si je parle pas forcément je vais se concentrer enfin, je suis resté concentré au début mais, je mais même si je parlais pas au début vous comprenez pourquoi c'est une pause <rire> là en expert ils se sont vraiment amusés en mode hey, et si on leur faisait passer un cap de vitesse <rire> bien bien marrant en vrai il est bien marrant leur cap de vitesse c'est vraiment le euh, digne de N2E leur cap de vitesse Je pense que j'ai appris les, les planètes. Hein. Clairement. Et qui m'a un peu passionné pour l'espace, je pense. Comment ouais. à l'époque il y avait plein de petits jeux comme ça qui ah, Mais bon après, c'est parce qu'on était jeune, je pense aussi. On arrive à être curieux un peu, un peu de tout et de rien. Allez ne passe pas voilà non <rire> j'avais tellement bien placé mes caisses ce niveau là je l'aime bien il est tranquille en gros faut juste s'amuser à pas tous les tuer en même temps voilà et ensuite voilà vous pouvez commencer à tous les buter voilà Vu qu il en a, ils peuvent qu'en gros ils, ils prenaient toute la ligne en longueur. Ah le boss. Ils prenaient toute la ligne en longueur. Que, bah, ils pouvaient pas spawn plus sur le côté ni en bas. Ni en haut aussi, vu qu'ils prenaient la, toute la ligne de haut. Première phase bien passée, tranquille. On avait, genre avec lui on perdait au moins 3, 3 vies à chaque fois. Genre ouais. sur, sur toutes ces phases à chaque fois. Ouais, voilà. Nickel, je l'ai eu en même temps de mourir. Allez. Et là, quand j'ai découvert ça il y a deux jours, j'étais en mode Oh Genre, il y a un niveau de plus. Sur Mercure en plus. Let's go. Et bah ben, on continue. C'est parti. Donc à skip, eux, là, c'est les... Euh, c'est l'élite. Là, les, les ennemis, je euh, reprends. Quand... Lu le truc, c'est l'élite de l'élite. En vrai, un peu, parce que regardez comment ils tirent. Ils tirent vraiment comme euh, les, les, le niveau des pierres bestioles, celles euh, qui balancent euh, leur points blancs après la mort. Voilà. Regardez comment ils tirent bien en rafale. Voilà. Petite musique bien sympa aussi. Voilà. Alors et vous allez me dire, mais quel est leur bonus Ceci. Et en plus vous avez un petit bonus euh, tir illimité, genre j'ai l'impression pour 5 balles ou 6 balles. C'est stylé. Non même pas. Ah enfin, en tout cas pas quand vous avez le. Ah, pas quand vous avez le.. Pas quand on a le double shot. Je sais pas. J'aimerais juste avoir un double Non, pas. Ah voilà, Et bon. Allez viens. Voilà, vous avez vu euh, la rapidité avec laquelle j'ai mais bon je pense que c'est parce que j'ai tiré sur des, des ennemis en bas ouais c'est plus euh, je pense que plus à cause de ça je me fais avoir voilà enfin le double shot là ça va être un plaisir là vous allez voir des rafales de partout vous allez dire ah oui d'accord oui ça, je comprends pourquoi Et, du coup ouais hop, avec le tir normal on comprend un peu mieux comment il marche le, le bonus allez nickel vous voyez alors vraiment je tire partout, j'ai l'impression de ne plus avoir de balles <rire> Regardez, j'en affiche partout. Vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir tir illimité. Alors quand j'ai le double tir, j'ai tir illimité, j'ai l'impression, en plus du bonus. En plus du barrage de. Du barrage de tir euh, que m'offre le bonus. magnifique soleil derrière ah, très pour, de la... pour des graphismes de, 2000, de fin 90, début 2000 c'est propre petite animation en plus au niveau du soleil avec le diffoly et bon ça flotte sur l'écran aïe aïe aïe bien sûr temps qui tire trop vite Tire trop de projectiles en même temps. Ils <rire> sont assez de vie pour. Pour euh, finir. Le plus chiant, ça va être le dernier boss. Mais pourquoi je suis resté en dessous Fallait que je continue. <rire> Allez. Ah, la musique qui s'emballe à chaque fois, qui qu n'en reste pas beaucoup. Mais, mais... Oh là là. Non, voilà. Mais oui Aïe aïe aïe aïe aïe C'est bien les hits, hein mais... ouais, C'est vrai que je les ai mal positionnés. Allez, garder au pire endroit, là, les deux. Mais bon. Ah nickel je ne veux pas mourir ouais merci pour la vie oui je veux une protection sortez couverts les enfants Allez ça va, ça passe. Voilà. Nickel. Allez, c'est reparti. Juste faire attention au tir. Normalement on est bien reparti. Voilà, jusqu'à le coup. Et voilà. Alors le boss. J'ai pas compris au début mais voilà. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Moi au début je pensais que genre on allait avoir un boss qui allait sortir du. du champ. Enfin arriver dans le champ, mais non. C'est juste, il faut détruire les rochers. Voilà. Et plus vous les détruisez, bah ils vont arriver de plus en plus, quoi, tout simplement. Et je sais pas ce que ça fait plus ils arrivent au sol. Donc euh, je. Et donc, nous. Après, c'est peut-être limite par un boss. Vu qu'on est sur Mercure, c'est limite un effet naturel on, en mode, on nettoie le territoire. Des, on a une petite pluie d'astéroïdes après, après le combat, par exemple. Mais voilà, très simple. On est juste à découvrir les astéroïdes qui viennent. Tout se passe bien. Et le dernier niveau. Là je me dis on est sur Mercure, après qu'est ce qu'il y a Bah ben, l'Alien World, ah d'accord, bon bah ben, très bien. Et en gros ceux-là ils ont une petite spécificité, ce qu'ils vont pouvoir esquiver d'une manière très bizarre. Mais en gros dites-vous quand ils se surélèvent, ils esquivent en fait. Voilà, comme là. Parce qu'on fait les trois petits persos, ils ont esquivé. Bon, ça va alors... Euh, et voilà, c'est un petit fusil à pompe euh, d'Arcade, un petit peu. De, de shoot up d'Arcade, un petit peu, le, ce fusil à pompe. Alors, ils ne tombe pas en dessous des tirs. Voilà. Voilà. Ouh. Je fusil à pompe Hop là. Nickel. et j'ai trouvé le, euh, le dernier boss bien sympathique une bonne ref. tout était prêt allez un petit time stop ça va faire plaisir alors oui, par contre pendant le time stop, ça qui est bien, vous pouvez passer à travers les balles ennemies. Je crois Enfin je sais plus si j'avais essayé ça quand j'étais petit. et J'ai pas le souvenir si ça marchait ou pas. Sur PS. Hop. Dans le petits détails bien trop précis. Bon allez, ça dégage. Hop là on tout quand même. <rire> Avec cette, cette musique par contre c'est en fait, Bienvenue sur arcade. <rire> Ça me fait penser au Rasmokette aussi euh, que j'avais sur PS1. des petits. Euh... Oh aïe aïe bien sûr, le bouclier qui part peut-être que je fasse une petite présentation de la Rasmoket ça le Je Est-ce qu'il balles quand même avant d'aller finir les derniers? Allez, petite pause. Aïe La petite esquive qui nous fait en sortant carrément du champ bravo ah dommage voilà okay. oh là là on oh le raté ce fail La pompe, On sent Dommage. Arrêtez de tirer Saguino là, à gauche. Merci. patience ce son <rire> et bon il y a toujours la musique du boss c'est pour ça ne vous contentez pas simplement de cette pour cet instant Carapace, ouais. merci. Voilà, nickel. Alors, je sais pas pourquoi, à ce niveau-là, ils ont tous mis en rang, quoi. Mais bon, pour leur esquive, peut-être. Ouais, Voilà. Nickel. Le boss. Voilà, on va gagner avec 9 ou 8 vies. En plus, projectile, projectile détruisable. Ah. Oui, voilà. C'est en mode, oui, quand même. Il enfin, faut juste sur la frame, comme d'habitude. Et en gros, voilà. Genre, il va descendre au fur et à mesure. Il faut juste pas le faire euh, arriver à notre hauteur. Et euh, dès qu'on le touche, il va remonter au plus haut niveau. Et euh, j'aime bien le ref, euh, bah le ref de la rêve du jeu d'arcade, du premier monstre, voire de la mascotte du jeu d'arcade. Qui se rapetit au, au fur et à mesure pour n'atteindre que la taille d'un missile. Saguino, je t'aurai Oh là là. Voilà. Voilà. Allez, il reste un HP. Et voilà. Tu m'auras pas. Non oh, mais très bon boss. Et en gros, le petit bonus à la fin, c'est que vous pouvez jouer à la version arcade, tout simplement. Qui est... Euh... Pas ouf. Mais voilà, merci d'avoir vu cette vidéo bien sympathique sur Space Invaders version PS1. Voilà, une petite heure de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous. Salut